les la salle n'a mérité double honneur, voilà la la pasteur qui est là tout le alléluia alléluia, alléluia. Allé. que Dieu soit loué je suis encore très content de te voir encore ce dimanche que notre Dieu soit élevé. Nous allons ouvrir rapidement les livres des chroniques chapitre 20 verset 20 aussi. Des chapitre 20 verset 20 aussi. Celui qui a trompé il peut nous lire ça rapidement. S'il vous plaît. Des chroniques chapitre 20 au verset 20. Si tu y trouves, tu peux lire. au nom du Seigneur. Amen. Le lendemain matin, il s'est mis tout en route pour les déserts De quoi? Au moment du départ, Josaphat Flair adressa la parole. Écoutez-moi, Jean de Jérusalem et de Juda, Ayez, con... Ayez confiance dans les Seigneurs, votre Dieu, et vous serez fortifiés. Ayez confiance. À ses prophètes et vous triomphez. Parole de Dieu. Amen. On peut prendre place. Les lendemains, ils se mirent à marcher des grand matin pour le désert TK. de TKO. À l'heure de départ, Josaphat se présentant à l'heure. C'est présentant et dit Écoutez-moi, Jida, habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous resserrez. » Le dimanche passé, on avait parlé sur la confiance. Aux serviteurs des dieux ou la confiance au prophète des dieux depuis trois dimanches donc ça c'est le troisième dimanche on parle sur la confiance j'avais essayé de nous expliquer et c'est qu'est la confiance pourquoi la confiance Je ne cesse de dire que la confiance c'est quelque chose qui est très importante. La confiance entre frères et frères à l'Église est très importante. La confiance entre sœurs et sœurs à l'Église est très importante. La confiance entre membres et les serviteurs de Dieu est très importante. La confiance dans nos foyers entre l'homme et la femme est très importante la confiance dans nos familles entre frères entre sœurs est très importante là où il n'y a pas la confiance les choses ne peuvent pas aller très bien là où il n'y a pas la confiance il y a trop de problèmes là où il n'y a pas la confiance il y a des combats là où il n'y a pas la confiance il y a des attiraillements. là où il n'y a pas la confiance il y a des disputes là où il n'y a pas la confiance l'amour ne va pas exister j'ai pensé que tu allais dire Amen, Amen. et j'insiste à dire que la confiance c'est très bien mais on doit savoir à qui faire la confiance pour donner ta confiance tu dois observer la personne pourquoi parce que la confiance j'avais dit c'est un couteau à double et tranchant la confiance peut t'amener trop loin peut te bénir mais la confiance aussi peut t'amener trop bas. peut aussi te détruire. Voilà pourquoi ce n'est pas seulement l'homme a confiance à l'homme. J'avais dit même Dieu pour nous donner des charges. Même Dieu pour nous confier des choses. Il nécessite avoir que cette personne je dois lui faire confiance. Si il n'y a pas la confiance Dieu ne peut pas te confier des choses. Pourquoi? Parce que c'est très bien que tu vas les trahir. Tu vas les déceptionner. Il va attendre jusqu'à ce que tu vas être prêt ou prête, Et c'est par là qu'il peut te confier quelque chose. Ce n'est pas pour rien la Bible nous dit si tu n'arrives pas si tu n'arrives pas à être fidèle dans de petites choses, comment Dieu peut te confier des grandes choses? Si tu es avec une personne, tu l'as déjà confié plusieurs fois des petites choses. Et cette personne-là, les retours c'est toujours mauvais. Qu'est-ce que tu peux confier à cette personne-là des grandes choses Tu ne vas pas oser. Voilà pourquoi la confiance, c'est une base de beaucoup de choses dans la vie. Non seulement dans la vie chrétienne, mais même dans la vie de chaque jour que nous amenons. La confiance est importante. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un si je n'ai pas confiance en lui. J'avais dit la confiance c'est aussi ouvrir une grande porte dans ta vie pour quelqu'un. Cela veut dire cette personne il peut entrer et sortir quand il veut. Ça aussi c'est la confiance. La confiance c'est être en sécurité. Cela veut dire je donne cette personne Ma confiance, je suis tranquille. Cela veut dire que tu te sens en sécurité. Là où il n'y a pas la confiance, la personne ne se sent pas en sécurité. Là où il n'y a pas la confiance, la personne ne croit pas. La confiance nous pousse à croire l'autre. S'il n'y a pas la confiance... Je ne peux pas te croire. Voilà pourquoi ici la Bible nous dit ceci. Avant que Israël puisse aller combattre auprès de leurs ennemis, ils ont cherché Dieu. Ils ont prié Dieu. Mais Dieu va élever un homme, un prophète. Et ce prophète-là, il va transmettre le message venant de Dieu. En leur disant que Dieu sera avec vous. Dieu va combattre à votre place. Mais le roi de Jida, Josaphat, la Bible nous dit il va arrêter tout le peuple. En leur disant que, écoutez-moi bien, vous devez se confier à Dieu. Vous serez affermis. Vous serez fortifiés. Mais vous devez aussi se confier au prophète, au serviteurs de Dieu. C'est par là que vous récirez. Cela veut dire qu'Israël avait aussi besoin d'avoir confiance aux serviteurs de Dieu. D'avoir confiance aux prophètes de Dieu. Les dimanches passés, j'avais dit ceci. C'est regrettable l'église d'aujourd'hui. C'est regrettable les enfants de Dieu aujourd'hui. Ils n'ont pas confiance aux serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas confiance aux hommes de Dieu. Quand je parle confiance aux hommes de Dieu, je ne parle pas des hommes de Dieu qui sont autoproclamés eux-mêmes. Cela veut dit parce qu'il a l'argent, parce qu'il a des connaissances, parce qu'il a des possibilités, il s'est autoprogrammé prophète ou pasteur. Il a la capacité de payer la salle, il parle un bon français, il a beaucoup des amis et il va commencer à rassembler des personnes. Il s'est autoprogrammé prophète ou homme de Dieu. Je ne parle pas de ces hommes de Dieu là. Je ne parle pas non plus des hommes de Dieu qui sont que les hommes ont mis en place. Cela veut dire quelqu'un qui a une très bonne connaissance, quelqu'un qui fréquente beaucoup les hommes de Dieu, quelqu'un qui est à côté d'un pasteur qu'il aime bien, et ce pasteur-là, il va décider à consacrer cette personne-là sans la direction de Dieu. Je ne parlais pas de ces hommes de Dieu-là. Mais je parle des hommes de Dieu que Dieu a appelés, que Dieu a établi, que Dieu a consacré, que Dieu a mis l'huile sur eux, que Dieu a donné une vision, une mission précise pour que cette personne puisse travailler pour Dieu. Ces hommes de Dieu-là ont le mandat de Dieu. J'avais dit la différence qui existe entre les hommes et les hommes de Dieu, c'est l'onction que Dieu dépose à ses prophètes. L'onction, c'est une capacité. C'est une capacité que Dieu donne à une personne pour un service précis. Une puissance que Dieu met dans une personne pour un service précis. Dieu te donne pas cette mission, il ne peut pas te donner cette capacité-là, il ne peut pas te donner cette puissance-là, on a tous le Saint-Esprit en nous, on a tous la puissance de Dieu en nous, on est tous dans le royaume des sacrificateurs. celui qui est le souverain sacrificateur, c'est Christ, mais il y a des personnes qui sont destinées à une mission, et Dieu a donné un mandat pour les serviers ces gens là on les appelle les ministres les serviteurs de Dieu ils sont là pour toi ils sont là pour nous et sans la confiance tu ne peux pas bénéficier de la puissance ou de la bénédiction de Dieu venant de ces hommes là voilà pourquoi, Église, il est très, très important d'avoir confiance aux hommes de Dieu. Il est très important. La Bible dit, confiez-vous aux, aux prophètes et aux hommes de Dieu. Vous récirez. Le dimanche passé, j'avais dit, comment toi tu ne crois pas à la personne que Dieu a mis devant toi malgré ça mais cette personne il impose quand même la main sur toi cette personne il prie quand même pour toi mais pose toi des questions si tu vois rien si rien ne marche dans ta vie est-ce que tu crois à cet homme là est-ce que tu considères cet homme là la Bible dit c'est lui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète Il recevra La récompense Des prophètes Amen. Si tu les reçois comme un ami Tu vas recevoir La récompense d'un ami Si tu les reçois Comme ton petit frère Tu vas recevoir la récompense d'un petit frère Mais si tu les reçois Comme un homme Que Dieu a ou moins, sera béni Amen. frère c'est l'une des choses où beaucoup des enfants de dieu ne voient pas la main de dieu dans l'église l'autre il voit celui là c'est mon petit l'autre il voit celui là c'est voilà c'est c'est quelqu'un que j'ai connu l'autre il voit celui là bah, pff, mais il oublie que c'est quelqu'un que dieu a mis à part Regardez ce qui est arrivé à Myriam. Myriam aussi, ciel servait Dieu. Mais Dieu avait appelé Moïse. Dieu a donné la mission à Moïse. Moïse, il est allé faire quelque chose et qu'eux, ils n'étaient pas contents. Au lieu de bien parler à Moïse, ils ont commencé à murmurer. Or, Moïse était moins âgé qu'eux. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va frapper la sœur et le frère de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il m'irmirait. Mais Moïse n'écoutait pas. Moïse ne voyait pas. Mais Dieu écoutait cela. Parce qu'ils n'avaient pas droit. Frère, c'est lui qui a le mandat de Dieu. C'est lui qui a l'option de Dieu. C'est lui qui a le ministère de Dieu. Je peux te dire que. C'est un homme trop dangereux. Il peut être un porteur de bénédiction pour toi, il peut être aussi un porteur de malédiction pour toi. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Quand je parle d'un homme de Dieu, je parle des hommes de Dieu. Cela est très important. Nous devons avoir confiance nous devons avoir confiance. Frère, une seule parole d'un homme de Dieu, ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Une seule parole d'un homme de Dieu, ça peut ouvrir beaucoup de portes dans ta vie. Amen. Tu peux faire des années et des années en priant pour quelque chose, tu ne vois pas des résultats. Mais lorsque tu racontes que quelqu'un qui a le mandat de Dieu et à travers lui, Dieu peut faire quelque chose de très grand dans ta vie. Amen. Et nous devons reconnaître cela. Nous devons reconnaître cela. Vous savez, même dans le monde, je peux dire que je suis mécanicien parce que j'ai appris ça. Mais je ne peux pas avoir la même capacité avec quelqu'un qui a été à l'école pour ça. Qui a cette grâce-là. On peut connaître les choses de Dieu. Mais il y a des personnes que Dieu a mises à part. Ces personnes-là, frère, ils ont des charges, des charges et des charges. Ils ne sont pas là seulement dans un avantage où ils ont des avantages seulement. J'avais dit, j'ai chapitre 23, je pense au verset 1. La Bible nous dit dans les derniers jours. La Bible dit les mauvais bergers, les mauvais pasteurs. Ils seront sévèrement hein, jugés. Parce qu'ils ont la charge. Un monde que Dieu avait donné. Et ils sont obligés de les respecter. Frère, confions-nous aux hommes de Dieu. Je ne dis pas que fais un homme de Dieu comme ton Dieu. Non. Avoir confiance à quelqu'un, cela veut dire croire à cette personne. Avoir confiance à quelqu'un, cela veut dire considère aussi cette personne. Avoir confiance à quelqu'un, cela veut dire se ça en sécurité à côté de cette personne. Cela est très important. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. amen. Vous savez, aujourd'hui, je vais entrer dans une autre chose, toujours dans la confiance parler des choses qui détruisent la confiance. Les choses qui détruisent la confiance. Vous savez, dès les premiers jours, j'avais dit ceci. La confiance, ce n'est pas quelque chose qui est stable. N'importe quel moment, tu peux le, tu peux le perdre. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours comme ça. Voilà pourquoi la confiance, on doit l'alimenter, on doit la nourrir. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les couples, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans l'église, si tu ne sais pas nourrir la confiance qui existe entre vous, lorsque vous allez la perdre, vous allez plus se rendre compte. Voilà pourquoi tu verras, il y a des personnes qui étaient vraiment attachées. Peut-être on les appelle, oh les deux là sont des jumeaux. Partout où tu vas voir l'un, tu vas aussi voir l'autre. Il y a même d'autres qui vont très loin. Si elle va acheter quelque chose de rouge, sa copine aussi, elle va acheter rouge. En fait, elles ne sont pas gênées à mettre le, la même couleur, le même habit, parce qu'ils ont confiance. Ils partagent tout, tous les secrets. Parce que j'avais dit la confiance, c'est aussi dire des choses à la personne que tu n'as jamais dit à personne. Alléluia. au J'ai besoin que Oyo ka message. Vous savez, dans la vie, il y a des secrets. Et il y a d'autres secrets. Tu ne peux dire ça à personne. Tu ne peux dire ça à personne, mais. Lorsque tu es devant quelqu'un de confiance, tu es de d'ouvrir ton cœur et de dire à cette personne-là. Je vous avais donné l'exemple de Sarah et Abraham. Si toi tu es en couple, tu penses que toi tu aimes ton mari ou tu aimes ta femme plus qu'Abraham ou Sarah. Abraham, Sarah l'appelait Seigneur. Sarah aimait beaucoup Abraham Abraham aimait beaucoup Sarah mais la confiance que Abraham avait à Dieu, ce n'était pas la même confiance qu'Abraham avait chez Sarah Abraham il était capable de garder un secret de ne pas dire à Sarah, mais de garder ce secret-là, lui, avec Dieu et d'aller accomplir ce que lui, il avait gardé dans son cœur cela veut dire la dimension de l'amour ou de confiance que Abraham avait à Dieu, ce n'était pas la même chose que celle qu'il avait à Sarah. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen? Mes frères, dans la vie, lorsque tu y as confiance à quelqu'un ou quelqu'un a confiance à toi tu dois la protéger. Amen. Il y a des personnes qui sont vraiment, vrai, vraiment, je ne peux pas aller comme des escaliers, mais il y a des personnes, elles sont comme des encensères pour nous. Écoutez, l'escalier, tu vas faire l'effort, tu montes. Amen. Amen. Mais si tu entres dans une ascenseur, tu restes comme ça. Tu ne fais pas des efforts. Elle fait pas. Elle fait quoi? Elle va te faire hein, monter. Il y a des personnes dans nos vies, elles sont comme des ascenseurs. Le fait être juste d'être à côté de lui, ta vie change. Amen. Frère, Dieu ne descendra jamais pour te bénir. Amen. Voilà pourquoi tu verras pour que Jésus vienne Pour racheter le monde Pour sauver le monde La Bible dit la parole et se fêter Chère Il avait besoin de venir en chair et en os Pour sauver l'humanité Dieu va utiliser toujours des hommes et des femmes Pour que toi tu sois béni et lorsque il y a une porte est ouverte devant toi frère je sais on doit la protéger on doit la protéger perdre une confiance c'est aussi perdre une bénédiction détruire une confiance c'est aussi détruit une bénédiction. Voilà pourquoi je n'arrête pas à dire la confiance, ce n'est pas quelque chose qui est stable. Naturellement, elle n'est pas stable. Spirituellement aussi, elle n'est pas stable. Pourquoi naturellement, il n'est pas stable? Parce que dans la vie, on peut être des amis, mais on peut avoir aussi des disputes naturellement, des incompréhensions. Dans le monde spirituel, là où des personnes sont attachées, il y a une bénédiction qui peut lever ces personnes-là. Le diable n'a jamais été content. Vous serez toujours combattu. Mais qu'est-ce qui va faire que votre confiance reste toujours Vous devez alimenter, vous devez nourrir, vous devez renforcer votre confiance. Des fois, non seulement l'homme est à l'homme, l'homme est à Dieu. On perd aussi la confiance. On perd aussi la confiance. La première des choses qui détruit la confiance, je vais parler des mensonges. C'est lui qui a trouvé, il va nous lire Puissance chapitre Savin, verset 1 à 2. chapitre 120. 1. Ou tu peux lire juste le verset D, ça nous suffira. À la maison, vous lisez le reste. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Éternel, délivre mon âme de la lèvre maçonnière, de la langue trompaise. La parole du Seigneur. Amen. Verset 3. Que te donne, que te rapporte une langue trompèze Hum, ça, c'est une question. Cet homme, il fait une prière à Dieu. L'éternel délivre mon âme des lèvres mensongères, de la langue trompée. Et lui-même, il pose la question, qu'est-ce qui te donne Qu'est-ce que te rapporte? Il est langue pompeuse? Alobi bien, Kamola Quand on a mon lit, mon anga. Quand on Et mon nom yalou koutia et koki kome melangay prêts le massange la tromperie mais si il peut avoir 3, 4, 6 ou 5 choses il détruit la confiance. Le maçon, ça peut être dans le premier ou deuxième des choses. Vous savez, beaucoup de personnes ont détruit la confiance dans la famille, dans l'église, dans les couples, dans l'amitié à cause des maçons. une chose vaut mieux 10 000 fois de dire la vérité à la personne qui te fait confiance vous pouvez se tirailler vous pouvez entrer dans des complications mais cette personne il arrivera à comprendre que tu lui as dit la vérité parce que la vérité c'est une arme très forte. La vérité nous libère. La vérité nous amène loin. La vérité nous sauve. La vérité nous amène dans le chemin de la bénédiction. Voilà pourquoi cet homme, il demande la délivrance. Je peux aller plus loin en disant que une personne qui vit dans les mensonges, c'est une personne qui est possédée. Vous savez combien de fois tu as cherché à sortir dans une situation, mais dans les mensonges. vous savez combien de fois tu as voulu sauver une relation mais dans les mensonges. tu sais combien de fois tu as voulu chercher l'argent ou avoir l'argent mais dans les mensonges. cet homme il demande à Dieu délivre mon âme cela veut dire il se considère une personne possédée il se considère une personne liée il se considère une personne qui est sous l'emprise hein, du mensonge et cette personne il a compris que je suis dans un danger je ne peux pas continuer comme ça j'ai besoin de la délivrance est-ce que tu peux dire Amen? Amen verset 3 il a dit que te donne ou que te rapporte une langue trompée qu'est-ce qu'une langue trompée peut apporter si ce n'est pas la destruction si ce n'est pas le malédiction si ce n'est pas le chèque le mensonge c'est quelque chose c'est quelque chose frère, et sœurs qui est trop dangéré tu ne peux pas sauver une relation dans les mensonges tu ne peux pas rester à vouloir rester à côté d'une personne dans les mensonges. Tu ne peux pas retenir quelqu'un à côté de toi dans les mensonges. Tu dois apprendre à dire la vérité à la personne qui a confiance à toi. Si aujourd'hui, si aujourd'hui tu parles que es des mensonges, tu dis que es des mensonges, tu dis que es des mensonges, frère, ça peut passer 50 000 jours, mais c'est dans jour, ces mensonges-là qui étaient très bien gardés, ça va être hein, dévoilé. Et la personne, s'il si t'aimait beaucoup, il va te dégoûter. Plus le mensonge est longtemps, plus le mensonge est dur, plus ses conséquences deviennent trop dangereuses. ça dit, plus ça devient trop dangereux, plus ça ça dure, plus ça ça devient trop dangereux. Lorsque la vérité va s'éclater, ça sera un bon. Mm. Tu n'arriveras plus à regarder cette personne que tu aimais beaucoup dans les yeux. Mm. Tu n'arriveras plus à dresser un seul mot à cette personne frère, je sais, voilà pourquoi nous devons apprendre à tant qu'enfants de Dieu à garder notre confiance en disant la vérité à l'un et à l'autre est-ce que tu peux dire amen? amen vous savez il y a plusieurs personnes ils ont séparé des gens des couples, des familles, des amis. Vous savez pourquoi C'était parce que juste, hein? il n'aime pas cette personne à côté de l'autre. Il n'accepte pas cette personne à côté de l'autre. La seule arme que le diable peut utiliser pour la destruction, pour la séparation, si ce n'est pas la séduction, c'est les mensonges Frère, c'est la première arme que j'ai trouvée à te dire, toi qui es là d'éviter les mensonges accepte d'être haï accepte d'être abandonné accepte d'être séparé avec quelqu'un mais de dire que la vérité. Est-ce mmh. est que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Puissant 34, verset 14. la parole du Amen. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour vivre du bonheur. Mmh. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompées. Mmh. La parole du Seigneur. Amen. Amen l'homme qui aime la vie. Qui désire la prolonger pour jouir des bonheurs. Cet homme qui aime la vie. Cet homme qui aime à jouir, être dans la joie, à jouir les bonheurs, à jouir des bonnes choses. Cet homme, il va réserver sa langue, sa bouche de massages. Cela veut dire le fait de dire la vérité c'est aussi une façon de prolonger ta vie sur la terre. C'est aussi une façon de jouir du bonheur que Dieu a destiné pour toi. Quoi? Parce que dans ta bouche il n'y a pas de paroles trompées, mais il n'y a que la vérité. Amen. Frère, on a perdu des personnes qu'on ne devait jamais perdre dans nos vies. Jamais perdre à côté de nous. Juste parce que cette personne déteste sévèrement le mensonge, mais toi tu ne savais pas. On a surtout d'une personne tu peux être avec cette personne des années et des années il y a un côté d'une personne qui est toujours un côté secret il y a un côté d'une personne qui est toujours un côté caché Lorsque il y a une réaction voilà pourquoi souvent les français disent je te reconnais plus cela veut dire cette personne Que tu disais la vérité. Elle pensait que votre confiance était vraie. Mais finalement, la confiance n'était pas vraie. Et avec ce choc-là, la personne, elle va se révolter au-dedans de lui. Et tu ne vas plus la reconnaître. Donc, dire la vérité, c'est une façon. De protéger ta confiance. De protéger ton amour. De protéger ton bonheur. Le maçon, frère. La Bible dit, celui qui aime la vie, qui veut prolonger la vie, il doit préserver sa langue. C'est-à-dire, si tu ne préserves pas ta langue en disant que des maçons, des maçons, ça peut aussi t'amener à la mort. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils sont faits ce qu'ils ne sont pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, beaucoup de personnes, ils sont faits ce qu'ils ne sont pas. Ils se fait grands. Il se fait beaucoup comme disent. Mais en réalité, cette personne n'est pas comme ça. Et cette personne, elle va amener une vie de mensonge dans sa vie. Les jours où les gens vont découvrir, les gens vont la vomir. Alléluia. Beaucoup de couples sont détruits comme ça. Beaucoup. Beaucoup des familles aussi sont détruites comme ça. Peut-être que tu es parmi des gens qui ne donnent plus la responsabilité de tes affaires à tes frères de même père ou de même mère. Tu sais pourquoi? Ils t'ont pas insulté. Ils t'ont rien fait. Mais parce qu'ils t'ont menti. Alléluia. Amen. Frère, parmi des armes destructives qui peuvent détruire très très bien et finir avec la confiance, c'est le mensonge. Frère, dans les mensonge, la personne peut t'aimer beaucoup. Vraiment t'aimer beaucoup. Quand il ne te voit pas, il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à manger. Mais si cette personne, il découvre que tu le mens, c'est fini. C'est fini. Le Saint chapitre 3, 9 à 10. Celui qui a trouvé Ibénouli, je vais terminer avec ça aujourd'hui. Je vais pas le le chapitre 3. retourner avec ça encore. Tu as trouvé, tu lis au nom de Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur, Amen. Ne vous mentez pas mm -hmm. les uns aux autres, car mm -hmm. vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Mm -hmm. Et vous, vous êtes revêtis de la nouvelle nature. Mm -hmm. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelait continuellement à son image pour que vous les connaissiez parfaitement. Parole du Seigneur. Ah, Amen. Ne vous mentez pas. Voilà ce qui va faire la différence. Entre l'amitié chrétienne, entre l'amitié mondaine, Ce qui va faire la différence entre un couplet chrétien, entre un couplet mondain. La Bible dit Ne vous montez pas. Pourquoi Parce que votre vieil homme a été dépouillé, a été détruit ces vieilles hommes. C'est notre ancienne nature. Notre vie d'avant. Christ nous a renouvelés. Il nous a fait de nouvelles personnes pour que nous puissions être en contact avec notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est un Dieu de vérité. Amen. Ne vous montez pas. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas droit au mensonge. Amen. Combien de personnes t'ont séparé à cause des fausses histoires que tu avais rencontré ce qui est dangereux, tu es conscient que tout ce que tu avais dit c'était faux mais parce que tu avais envie de séparer les gens de détruire les gens tu as utilisé le maçon pour voir des personnes où ces personnes puissent être séparées un enfant de Dieu que Dieu a sauvé il ne peut pas vivre dans le mensonge frère le mensonge ne détruira pas seulement la confiance mais le mensonge te détruira toi aussi les gens vont commencer à t'éviter. Les gens vont commencer à être loin de toi. Les gens vont commencer à garder leurs problèmes pour que ça n'arrive pas à tes oreilles. Parce que tu es une personne qui utilise cette arme du mensonge pour détruire des vies. sont devenus mal réputés aujourd'hui à cause du mensonge combien des hommes sont devenus mal réputés aujourd'hui à cause du mensonge combien de pasteurs leur réputation est détruite à cause du mensonge frères et sœurs la bible dit la vie il doit préserver sa bouche du mensonge oui. cela veut dire tu peux élargir le temps de ta vie sur la terre tu peux aussi réduire cela à cause du mensonge le Seigneur a dit parce que votre vieil homme l'ancienne personne qui était en vous l'ancienne vie qui était en vous a été détruite vous ne pouvez pas utiliser les mensonges Aujourd'hui, jour aujourd la personne qui est à côté de toi tu l'as perdu pourquoi? parce que tu l'avais menti il y a même d'autres personnes dans l'amitié dans le couple pour faire sortir une vérité à l'autre. Tu es capable de mentir ton compagnon ou ta compagnante juste pour la faire sortir quelque chose. Tu la blesses, tu le blesses. Non. Le maçon, frère, reste un maçon. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible. Acte des apôtres, chapitre 5, 3 à 4. On ne va pas lire, on est à la maison. La Bible dit les apôtres, à l'église primitive, qu'est-ce qu'ils faisaient il était là, chacun, il apportait des choses. Ce qui y avait beaucoup, il apportait pour partager à ceux qui manquaient. La Bible nous dit, il y avait un homme qui s'appelait Joseph, il a vendu, c'est bien. Il est allé déposer l'argent aux pieds des apôtres. Mais il y avait un homme et une femme qui s'appelaient Anania et Sapir. Ils ont vendu leurs biens. Écoutez encore l'importance des confiances des hommes des hommes de Dieu. Si tu lis la Bible, la Bible dit ceci. Lorsque l'homme va se présenter avec un petit son, en disant que ce que nous avons vendu, c'est ça. Ce n'était pas Dieu qui avait reproché l'homme. Dira à la La Bible nous dit ceci. Pourquoi tu as pris cette décision dans ton cœur de mentir à le Saint-Esprit? Or, oh, celui qui était devant lui, c'était Apôtre Paul. Voilà les dangers. D'aller et même les hommes de Dieu. Tu te mets dans un danger. La Bible dit, lorsque Anania va tomber, sa femme va venir. L'apôtre va demander, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Les montants que vous avez amené. C'est ça, c'est ce que vous avez vendu. La femme va dire oui. L'apôtre va dire, pourquoi vous montez au Saint-Esprit? Si tu lis la Bible, les biens, l'argent, il déposait ça. La Bible dit il déposait ça sur les pieds des apôtres. Pas sur les pieds de Dieu et non sur les pieds du Saint-Esprit, mais sur les pieds des apôtres des personnes Consacré, des personnes mises à part, des personnes qui ont le, les mandats, des personnes qui ont l'onction que Dieu avait disposé pour eux. Ouais, combien de personnes aujourd'hui? Aujourd on est capable très facile de mentir même à ton père spirituel, de mentir même aux hommes de Dieu, avec une tranquillité. La vie chrétienne au jour d'aujourd'hui. Tu peux faire un autre frère qui vient mentir à son pasteur pour un autre frère. Tu peux faire une autre sœur qui veut venir mentir à son pasteur pour une autre sœur. Où va l'église? Alléluia. Amen garde encore jean chapitre 8 verset 44 on va pas lire je vais passer dans le deuxième la deuxième chose qui peut détruire la confiance frère c'est la jalousie alléluia Amen. alléluia Amen. alléluia, Amen. alléluia. Amen. la jalousie écoutez une chose la jalousie, c'est quelque chose qui est normal. Même Dieu est jaloux de nous. Mais lorsqu'il y a une jalousie en extrême, il y a des conséquences qui sont très sévères. Vous savez, dans la Bible, Genèse chapitre 30, tu lis jusqu'en bas. Il y avait un homme qui s'appelait, un homme qui s'appelait Jacob. Il avait besoin de se marier. La Bible dit qu'il avait préféré de se marier avec Rachel. Mais comme dans la famille, selon le coutume de Dieu, l'aîné ou la grande sœur ne peut pas rester, voir sa petite sœur ou la cadette partir au mariage. La Bible dit, la bande va donner d'abord Léa et... Jacob, il va travailler encore sept ans pour avoir encore Rachel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Rachel ne mettait pas au monde, elle était stérile. Et sa sœur, elle donnait toujours naissance aux enfants. Elle donnait naissance, elle donnait naissance. Si tu lis la Bible, la Bible est dite par envie, c'est-à-dire par jalousie. Rachel va dire à Jacob, tu dois me mettre enceinte, tu dois me donner aussi un fils. Sinon, je vais mourir. Sinon, je mets. Et c'est au la Et c'est au la Si tu ne fais pas un enfant avec moi, je vais mourir. Qui sait pourquoi Rachel avait eu cette audace? Parce que Rachel, elle était consciente que Jacob l'aimait plus que sa soeur. Rachel, elle a voulu profiter avec cette confiance-là pour demander quelque chose que Jacob n'avait pas la capacité de lui donner. Si tu lis, écoutez, la réponse de Jacob était trop dure. Jacob va lui répondre ceci. La Bible dit premièrement, Jacob il s'est énervé. Dieu pourrait te donner les enfants tu sais dire ceci à une femme mystérieuse comment ça va le faire est-ce qu'il y a un pour la paix Yoban lorsque la jalousie est là ça te poussera à faire des choses que tu ne devrais pas faire et lorsque la jalousie est là ça va commencer à créer des conflits inutiles. Lorsque la jalousie est là, ça va détruire votre confiance. Une personne est jaloux ou une personne est jalouse. C'est une personne qui sait ça, pas dans la sécurité. Il n'a pas confiance. Voilà pourquoi tu verras aujourd'hui. Aujourd il y a des hommes, il y a des femmes. Lorsque l'autre va faire comme ça, il regarde. Lorsque elle va faire comme ça, il regarde. Je vais te dire une chose. Tu vois maman comme elle est là. Si je commence à suivre ses pas à la lettre je l'ai trouvé à un problème. Même si elle n'a pas ce problème, moi je vais trouver cela. Pourquoi? Parce que mes yeux sont fixés sur lui et lorsque mes yeux sont fixés sur lui, je ne me sens pas en sécurité de moi-même et je n'ai pas confiance en moi-même. La jalousie elle normale. Mais la jalousie en extrême détruira votre amour. Détruira votre confiance. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu veux garder votre confiance. Tu veux garder votre amour. Tu veux garder votre amitié. S'il doit savoir en quoi que je peux être jaloux ou je peux être jalouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la confiance, Et j'ai dit et j'insiste, c'est quelque chose qui n'est pas stable. La confiance, c'est nous, les humains, les personnes, qu'on doit protéger cela. Parce que lorsque je suis jaloux d'une personne, parce qu'il est seulement avec moi, je vais commencer à vouloir que cette personne fasse tout ce que moi je vais. Mais je ne veux pas savoir est-ce que cette personne est content de le faire ou il n'est pas hein? content. Et lorsque je commence à mettre cette personne mal à l'aise, de temps en temps, il y aura des disputes. De temps en temps, il y aura des conflits. Un jour, il va péter des plans. Voilà pourquoi tu verras. Oh, mais les deux-là, ils sont séparés. Oui. Les deux-là, ils ne sont plus ensemble. Oui. Mais c'est vrai vraiment. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils non. n'ont pas su gérer leur jalousie. Ce que le monde dit, Ati katamana, soit y'a chercher hein? ouais. quand tu écoutes l'autre elle parle avec quelqu'un ou il parle avec quelqu'un tu, tu veux savoir tout mais la manière dont toi tu veux savoir ce n'est pas pour savoir tu veux savoir pour chercher un problème qui va vous amener dans un conflit parce qu'il y a savoir et savoir. Frère, la jalousie, c'est normal. Quand tu aimes la personne qui est à côté de toi, je ne parle pas seulement des couples. Il y a des amis. Quand vous êtes voûté, il ne va pas vouloir que vous vous. vous, vous. Euh, euh, tu traînes avec une autre personne. Il y a des familles, quand tu fais la chose avec lui, continue avec lui. Lorsque tu fais avec une autre personne, ça crée des problèmes. Amen. Ah, lorsque j'envoie l'argent, j'envoie l'argent à telle personne. C'est lui que tu envoies souvent l'argent. Lorsque tu vas changer à une autre personne, ça commence à créer des conflits. Fais la jalousie, même au milliers des enfants de Dieu la jalousie détruit la confiance voilà pourquoi bien que Jacob il aimait beaucoup Rachel mais il est quand même allé trop loin en lui disant est-ce que je suis Dieu il était trop direct hein? est-ce que je suis Dieu pour te donner un enfant parce que la terre que Rachel c'était parce qu'il a vu plusieurs fois l'ayant mettre au monde. Quand tu commences à demander à ton ami, à ton épouse, à ton homme, quelque chose parce que tu as vu ça quelque part, quelque chose parce que l'autre a fait, quelque chose parce que tu as vu ça plusieurs fois, il faut faire très attention. Ça va vous créer des problèmes. Ça va vous créer des conflits. Voilà pourquoi aujourd'hui les couples sont déséquilibrés, les églises sont déséquilibrées, les familles sont déséquilibrées. Il y a la confiance, mais il n'y a pas une vraie confiance. Tu vois, l'autre il te regarde, mais là il te regarde ici. Tu penses pas que elle ne te voit pas, mais elle te voit. Ah, ah, ah, tu ne penses pas qu'il ne te voit pas, mais il te voit. Et tu commences, écoutez, lorsqu'il y a la jalousie, tu empêches que l'autre te puisse te dire des secrets. Ah non, elle est très jalouse. Il est très jaloux. Je préfère de, de, de, de garder cela. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas des problèmes. Il veut dire quelque chose, c'est ça l'une des choses qui détruit nos foyers qui détruit l'église qui détruit les familles surtout les foyers tu te sens pas capable de partager quelque chose avec la personne que tu vis avec parce que ça sera le feu pourquoi parce que la personne à une jalousie en extrême. La troisième des choses, est-ce que je peux continuer? Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Est-ce que je peux continuer? Amen. Le fait de donner les oreilles à tout le monde. dis moi ces versets. Proverbe 16, 28. Proverbe 16, 20 et 28. S'il vous plaît, dis-moi ces versets. Proverbe 16, 28. Je lis en l'histoire, l'homme risé, prophète des disputes les calominataires détruisent l'amitié. Seigneur. Là, on l'appelle les calominataires. Dans ma Bible, dit ceci. L'homme est pervers, excite les querelles. Et les rapporteurs. Dans ma Bible, on l'appelle rapporteur diviser les amis. Les gens qui viennent nous dire des choses. Les gens qui rapportent des choses c'est aussi l'une des choses qui détruit des confiances frère des amis sont détruits à cause des rapporteurs tu verras des personnes ils avaient un bon destiné ils marchaient très bien ensemble ils faisaient des choses et les choses allaient très bien mais les rapporteurs, les calomniateurs à bah toi son mis, son guy. Ces gens-là, ce n'est pas qu'ils ne sont pas dans les églises. Hein. Ils sont plus dans des églises. Et tu verras, c'est une personne qui lit beaucoup la Bible. Tu verras, c'est une personne qui prie beaucoup. Il est toujours dans les choses de dieux. Mais c'est un bon rapporteur. Et ils font des choses comme s'ils ne font pas. Tu regardes le au Talibobi, au centre numéro 10. Frère, si tu veux garder la confiance avec la personne que Dieu a mis à ton côté, cette personne peut être comme un ascenseur, toi tu ne feras rien mais tu seras élevé. Tu dois éviter des rapporteurs, des gens qui te disent des choses Combien de couples sont bâtis dans leur maison à cause des rapporteurs? Combien de couples sont divisés à cause des rapporteurs? Combien des amis sont, sont séparés? Les personnes qui étaient bien, ben à rouge. rouge, on partait dans des restaurants, on était bien. Mais il y avait juste des personnes. Alobaki, à, à Sonisaki, Nanaki, à, à Salaki, à Yokaki. Les gens ont fini à être séparés. Tu veux garder la confiance avec la personne que Dieu a mis à côté de toi. Frère, évitez des rapporteurs dans ta vie. Évitez. Frère, une chose que je n'aime pas faire dans ma vie, je vous avais dit le dimanche passé, une personne vient me dire qu'il a fait ceci je vais t'écouter mais tant que je n'ai pas vu ça dans mes yeux je ne les considérerai jamais je suis comme ça moi vous savez il y a des personnes qui sont qui savent créer des histoires et il est créé très bien. Je vais vous donner un exemple facile. Joseph, il est allé dans la maison de Potiphar, je pense. C'est ça? Sa femme, elle a voulu coucher avec Joseph. Joseph, elle ne veut pas. Il a réussi à fuir. La Bible nous dit ceci. La femme est à Denis, sur sa chemise. Sa robe, elle est restée à cette femme. Est-ce que ça, ce n'est pas une preuve? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme, elle vient avec ses prêtres. Joseph, elle vient avec des paroles. Tu vas croire qui? vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire ceci. Toutes les belles histoires montées de toutes les pièces ne sont pas toujours des vérités. Amen. Si tu veux garder ta bénédiction, évitez des rapporteurs. Évitez des personnes qui viennent te dire des choses pour ton homme, pour ta femme, pour ton ami que tu marches avec lui que tu fais des choses avec lui mm -hmm. éviter de telles personnes ce sont des mauvaises personnes ce ne sont pas des personnes que tu, tu peux garder à côté de toi l'objectif c'est de te voir tourner je sais pas comme quoi ils ne sont pas contents lorsqu'ils te voient comme ça. Ils ne sont pas contents lorsqu'ils te voient marcher avec lui ou lorsqu'ils te voient marcher avec elle ou lorsque tu seras à côté d'elle. Ils ne sont pas contents. S'ils n'arrivent pas par des mensonges à vous détruire, ils vont monter des histoires avec des bonnes pièces. Cette femme a réussi à mettre Joseph dans les prisons pendant des années, des années et des années. Or, en réalité, c'était faux et archi-faux. Maman, je... d'écouter tout le Maman, éviter, je vais m'arrêter ici. Les mensonges, la jalousie et de ne pas donner tes oreilles aux autres. Ce qui est très mauvais, on a l'habitude lorsque j'écoute quelque chose, au lieu de venir demander, mm -mm. Il y a d'autres qui sont déjà brutales. Lorsqu'ils parlent, ils parlent déjà comme s'ils veulent te sauter déjà dans, dans les corps. Mais attends. Attends. Quand tu écoutes, tu dois aussi écouter les concernés. Sinon, frère, tu vas perdre ta bénédiction. Ces gens-là, ils seront contents. Vous savez combien de personnes sont sorties dans des églises pour des histoires bien, bien montées de pièces? Ils n'ont pas vu, mais j'ai attendu. Ils ont dit, ils ont parlé. C'est vraiment vrai. Mais est-ce que tu as vu toutes ces choses-là? Au oh, moins aussi, on m'avait dit. Vous savez combien de personnes au jour d'aujourd'hui sont à leur maison Soit disant que nous suivons le kit sur internet. Vous savez combien de personnes au jour d'aujourd'hui n'ont pas la force de prier Vous savez combien de personnes au jour d'aujourd'hui détestent de, se mettre, de mettre leur corps sur les chaises de l'église vous savez combien de personnes au jour d'aujourd'hui ils voient des pasteurs plus qu'un démon. Vous savez combien de personnes au jour d'aujourd'hui ils n'arrivent même plus à ouvrir leur Bible. Parce que toi, parce que moi, on avait monté des histoires de toutes les pièces. Les choses qui n'étaient pas bonnes. Des fois, on va jeter sur l'internet. On va commencer à partager cela. Et lorsque nous partageons cela, nous partageons ça très bien. Mais les choses importantes, les choses importantes, nous ne partageons jamais cela. Jamais. Écoutez. Le père des mensonges, c'est le diable. Celui qui vit dans les mensonges et est né du diable. Voilà pourquoi psaume 120 il dit ceci Délivre-moi. Délivre mon Délivre âme. Même dans des petites choses, arrêtez de mentir. essayez de dire la vérité. Maman. Les églises sont détruites. Les pasteurs sont mal réputés. Les prêtres sont mal réputés. Les couples sont détruits. Les familles sont détruites. Parce que toi. Tu avais monté des histoires. Des fois, tu n'as pas monté des, des, des, des histoires. Mais l'autre a monté, ça arrivait chez toi. Tu n'as pas de preuves. tu ne sais pas d'où ça vient. Tu as pris le plaisir de partager. Tu as contribué à cette malédiction. Frère, garde en confiance. Il faut arrêter de mentir la jalousie c'est normal mais n'allez pas à l'extrême à s'imposer dans la vie des l'autre, de faire comme toi tu veux les oreilles Dieu a fait ça pour écouter mais pour écouter des choses qui nous édifient vous savez une femme elle peut être très compliquée mais si elle t'écoute tous les jours tous les jours elle finira par tomber. Des fois, elle-même, elle ne va pas comprendre comment j'ai tombé. Tu sais pourquoi? Parce que tu écoutes. Et l'Église, c'est la femme de Jésus. L'Église ne peut pas écouter tout le monde. Tu n'as pas droit à donner tes oreilles à tout le monde. Tu n'as pas droit à donner confiance à tout le monde. Tu dois savoir à qui faire confiance je vous bénisse et que vous nous pas de